Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler du bitcoin. Alors nous sommes en juin 2021, faut-il encore investir dans le bitcoin maintenant Alors ma réponse est ça va dépendre de ce que vous attendez. Parce que la plupart des gens qui n'ont pas d'expérience en trading ils entendent parler du Bitcoin, euh, ils ont vu que certaines personnes ont gagné énormément d'argent avec euh, le Bitcoin. Oui mais euh, il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent aussi. Si vous voyez ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines donc euh, après avoir euh, atteint des sommets, donc euh, le Bitcoin a chuté pratiquement de, de 50% cette année. Alors est-ce que vous voulez prendre ce risque C'est toujours la même chose lorsque tout le monde parle d'une valeur en bourse euh, c'est trop tard. C'est trop tard pourquoi Parce que les traders professionnels euh, ils ont déjà pris leurs bénéfices. Donc lorsque vous avez euh, une valeur qui monte comme ça, comme ce qu'a fait le bitcoin eh bien tout le monde commence à en parler ici, il y en a qui investissent, ça continue à monter, ça continue à monter. Et quand ça arrive sur les personnes qui disent tiens euh, moi aussi je voudrais bien gagner de l'argent facilement comme ça, eh bien, ils investissent là et c'est le moment où les professionnels ou ceux qui ont pris des gros gains ici et eh bien ils vendent et c'est ce à quoi on assiste actuellement. Donc on a une chute euh, importante du bitcoin et tous ceux qui ont acheté ici eh bien, ils ont perdu de l'argent, voilà. Donc ils sont les dindons de la farce parce qu'ils n'ont aucune expérience en trading et ils ne savent pas que ce n'est pas le moment euh, d'investir dans un marché comme ça quand euh, tout le monde en parle. Donc euh, à vous de voir maintenant si vous voulez faire ça ou bien si vous vous intéressez sérieusement à la bourse et au trading et à ce moment-là. Ce sera peut-être le Bitcoin pour une petite euh, partie mais ce sera surtout euh, d'autres marchés de manière à gagner euh, régulièrement. Parce que ce qui est important de savoir c'est que lorsqu'on a un marché qui euh, fait cela donc qui monte, qui descend, qui monte, qui descend eh bien il faut arriver à déterminer quand vendre et quand acheter. Donc là vous pourrez gagner que ce soit sur le bitcoin ou n'importe quelle, quelle action ou quel indice. Maintenant si vous Miser sur un seul actif, que ce soit le bitcoin, que ce soit l'or, que ce soit euh, une, une autre action, et eh bien vous avez un risque plus important que si vous tradez sur des indices, des indices comme le CAC 40 ou euh, le DAX ou le Dow Jones, donc euh, marché français, allemand ou euh, américain, et euh, vous pourrez gagner euh, en apprenant à prendre des bénéfices comme ça soit euh, à court terme soit à long terme. Moi je trade pratiquement tous les jours, je fais pratiquement tous les jours des gains mais euh, parce que je sais que on apprend donc à acheter quand le marché est bas et pas quand tout le monde parle d'une valeur qui est en hausse. Pour le moment les indices sont très hauts donc euh, la tendance est à la hausse mais moi je prends euh, les marchés lorsqu'il y a des rebonds comme ça. Donc c'est lorsqu'il y a des rebonds comme ça que je me positionne à l'achat ou éventuellement à la vente comme ça en protégeant rapidement mes positions une fois que j'ai vendu ou une fois que j'ai acheté. Donc pour, pour ça, ça demande quand même un petit peu d'expérience, un petit peu de formation parce que si la bourse, le trading est un domaine dans lequel on peut gagner beaucoup d'argent euh, ce n'est pas un domaine où comme ça on apprend à l'intuition euh, à gagner de l'argent que ce soit sur le bitcoin ou n'importe quoi. Vous n'aurez pas la possibilité de gagner de manière régulière et vous prenez un risque important en investissant dans le bitcoin si vous n'avez pas ces notions euh, de vous positionner au meilleur moment. Pour le moment le bitcoin est euh, donc il, il est bas donc il vient de plus bas il a été plus haut, il est bas. Si vous voulez vous positionner il faudra attendre de détecter que le marché se retourne mais il peut très bien se retourner puis redescendre encore plus bas. Pour le moment il est en train de, de stagner comme ça. Donc euh, moi je dis prudence, euh, ça ne vaut pas la peine de se positionner là pour le moment parce que, euh, il y a d'autres marchés beaucoup plus intéressants. Il vaut mieux que vous vous formiez au trading pour apprendre à savoir à quel moment bien vous positionner que dire euh, ah tiens moi je connais rien mais je vais acheter du bitcoin euh, on verra bien ce qui se passe. Bah, vous pouvez le faire mais à ce moment-là c'est comme euh, jouer à la loterie. Hein. Donc euh, mais si vous voulez être sérieux et apprendre réellement le trading je vous dis ne vous focalisez pas sur le bitcoin parce que c'est un marché très volatile, ça monte et ça descend beaucoup. Il suffit que la Chine en parle, ou que Elon Musk en parle et boum ça, ça monte ou ça descend. Donc du jour au lendemain vous pouvez gagner beaucoup mais vous pouvez perdre beaucoup aussi. C'est donc pas ce que je vous conseille de faire. Le bitcoin ce n'est pas fait pour les débutants. Euh, si vous voulez pas être parmi les personnes qui perdent sur, avec le bitcoin eh bien évitez ça ou alors bon vous misez un petit peu d'argent comme, comme un billet de loterie. Mais ne croyez pas que vous allez gagner systématiquement sur le Bitcoin. Euh, c'est quelque chose qui va peut-être monter, mais euh, c'est comme l'or. On ne sait pas dire non plus ce qu'il va faire dans X années. Vous savez qu'il y a des pays qui ont, qui ont supprimé le Bitcoin. Il y en a d'autres qui le considèrent comme, comme une monnaie valable. C'est très aléatoire. Donc moi, je ne peux pas vous dire ce que ça va devenir. Je n'ai pas une boule de cristal. Et vous non plus. Donc euh, mesurez bien les risques et posez-vous la question, est-ce qu'il vaut mieux que vous vous formiez correctement euh, à la bourse au trading Vous pouvez par exemple suivre mes formations ou alors euh, vous jouez à la loterie, un billet de loterie sur le bitcoin. Donc c'est à vous de décider. Voilà j'espère que mes conseils vous aideront à prendre les bonnes décisions. Mettez un pouce vers le haut si vous appréciez ma vidéo, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo. Partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous vous intéressez au trading si vous voulez vraiment gagner de l'argent. Je vous dis à très bientôt, au revoir.